Bonjour et bienvenue dans cette belle ville d'Angers. Je vais vous emmener sur un lieu extraordinaire où vous avez une vue panoramique sur le château d'Angers. Il s'agit du toit du quai, donc le théâtre d'Angers, théâtre moderne d'Angers. Voilà, nous arrivons et voici ce magnifique panorama. Plus qu'un long discours, je vous laisse admirer cette vue panoramique. Terminez votre visite par une promenade sur les quais du port de la Savate, où vous pourrez admirer des bateaux anciens et des bateaux de tourisme de type pénichette. Angers est en effet un port fluvial très apprécié. Vous pourrez terminer votre promenade dans un des bistrots du port avec vue panoramique sur le port et le château.